On considère les triangles ABC et A1B1C1 tels que AB égale A1B1, BAC égale P1A1C1, égal 60 degrés et l'angle ABC plus l'angle A1B1C1 égale 180 degrés un d'être aigu l'autre obtus c'est si par exemple ici 70 degrés, ici serait 110. Évidemment, la figure est loin d'être juste. Qu'est-ce qu'il faut montrer Il faut montrer que 1 sur AB égale 1 sur AC plus 1 sur A1, c'est 1. Faisons une figure plus juste. Donc AB égale A1B1, cet angle est égal celui-là, 60 degrés, et ces deux angles sont supplémentaires, la somme 180 degrés. Et si la somme, c'est 180 degrés, je pourrais déplacer ce triangle-là, coller A1B1 sur AB, vu qu'ils sont égaux, et cet angle 70 degrés, il y est très bien ici, afin que cela fasse une droite. Faisons ça. Je viens de construire le triangle A1B1C1, isométrique au premier, tel que le côté A1B1 coïncide avec AB. Et comme ces deux angles sont supplémentaires, A1, B1, C1 et ABC. ABC et A1B1C1, je me déduis que les points C, B et B, C1 sont alignés. Il faut toujours prouver que 1 sur AB égale à 1 sur AC. Plus 1 sur AC1. Ici c'était A1C1, mais A1C1 égale à AC1, celui-là. Comment prouver cette égalité, cette relation métrique Histoire de 60 degrés. Ça me vient à l'esprit une démonstration à propos du théorème de la bisectrice, qu'on va prouver une autre fois. La construction suivante, pour le point C, je trace la parallèle à AB. Elle coupe AC1 au point D, disons. Donc DC parallèle à AB. Comme ce sont des parallèles, cet angle et ceux-là, sont alternes internes donc égaux. Cet angle-là et celui-là correspondant donc égaux. Ici, 60 degrés. La somme, c'est 180. Et du coup, nous voilà devant un triangle équilatéral, ADC. Bien. À quoi ça sert Peut-être qu'on peut utiliser aussi, vu cette parallèle, le terrain de Thalès. Qu'est-ce qui dit le terrain de Thalès? AB sur CD égale AC1 sur ce côté là c'est à dire ac1 plus ad évidemment est égal aussi ac1b sur c1c ab sur cd égale ac1 sur tout ça est égal cb c1b sur c1c Pour la commodité, je vais noter avec petit x la mesure commune de ces trois côtés. Donc ces deux premières égalités deviennent AB. Cette première égalité devient AB sur x égale AC1 sur AC1 plus x. Comment je pourrais déduire la conclusion à partir de ça. Comment pourrais-je faire Je constate qu'ici, AB au dénominateur, la au numérateur. Donc, j'inverse le rapport x sur AB pour avoir AB en bas égale l'inverse de ça AC1 plus x sur AC1. Mais cela, c'est égal à 1 plus x sur AC1. Vérifions même dénominateur, AC1 plus X sur AC1. On est tout près. On est tout près de ce qu'il faut prouver. Mettons ces deux choses ensemble. La conclusion à prouver est ici. J'ai réécrit ce qu'on vient de prouver grâce à Thalès. Pour qu'ici, il n'y ait plus de x, je pourrais diviser les deux membres par x, ce qui donne 1 sur AB égale 1 sur x plus 1 sur AC1. Je vais diviser tous les, membres, tous les deux membres par x. Comparons avec ce qu'on a approuvé. Est-ce que x égale à C? X, X égale à C, évidemment, X égale à c'est c le troisième côté du triangle équilatéral ADC. Du coup, la conclusion est démontrée.